Bonjour, je vous remercie de me rejoindre pour votre lecture intuitive pour les capricornes. Donc, euh, capricorne, signe de terre, pour votre période donc, du mois de juin. Alors, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre. Donc, euh, merci pour vos commentaires et bah, pour votre présence aussi sur la chaîne et pour ce que vous, vous apportez comme commentaire aussi. Donc, euh, c'est super. Donc, euh, la chaîne grandit et je vous en, vous en remercie. Alors, pour vous euh, donner le premier message, en tout cas, pour euh, cette euh, période transitoire pour le mois de juin, vous sortez de la tempête, mes chers amis Capricorne. Donc, je parlais d'un signe de terre, et vous qui êtes plutôt d'une nature prudente, eh bien, vous avez ici, euh, donc, euh, cette, euh, cette carte des turbulences qui est ressortie. Donc, concrètement, ça veut dire que vous avez peut-être été amené euh, à traverser des moments difficiles. Alors, peut-être qu'autour de vous, justement, il y a eu... Euh, euh, bah des difficultés euh, au niveau du travail. Euh, euh, il y a eu une révolution, quelque chose qui euh, soudainement euh, est arrivé pour bouleverser votre vie, vous chambouler, en tout cas dans votre vie, parce que la tempête ici, vous voyez, avec euh, avec la, la tornade, c'est vraiment quelque chose qui, qui vient chambouler notre, notre quotidien, notre réalité. Donc je pense que vous avez quelque chose qui vous a chamboulé ou quelque chose qui va venir vous chambouler. Il y a quelque chose qui arrive qui n'était pas prévu. Donc... Euh, j'ai envie de vous dire, pour vous, euh, c'est peut-être de l'imprévu en, en vue, alors vous qui êtes plutôt un signe de prudence, généralement, on va aller voir dans quel domaine de votre vie cela peut avoir un impact. Alors, pour nos chers amis donc Capricorne qu'est-ce que ça nous dit Alors, nous avons déjà, alors par rapport à la sagesse, on vous dit qu'ici, justement, vous voyez, euh, vous qui êtes plutôt, comme je vous le disais, d'une nature prudente, on a le repos et le ressourcement qui vont certainement être... Euh, d'une grande aide pour vous sur cette période-là, parce que vous allez, euh, voyez, devoir peut-être... Euh respirez fort, <rire> inspirez, respirez, inspirez, respirez, parce que ça va souffler et ça va secouer. Donc, je pense que vous allez avoir besoin de vous réfugier peut-être un petit moment dans votre bulle pour pouvoir justement faire face à cette vague émotionnelle qui va arriver. Euh, je vais voir si je peux vous donner euh, alors, une petite pierre qui peut vous aider. Euh, alors, qu'est-ce que je peux vous conseiller je pourrais peut-être vous conseiller, pour être zen, voilà, c'est la métrine. La métrine, ça apaise les angoisses. Alors la métrine, c'est une pierre qui est euh, violette, un petit peu, euh, oui, un petit peu de, de couleur comme ça, euh, couleur violette. Et, euh, et donc ça apaise les angoisses et les colères. Donc ça vous aide à travailler avec le chakra du plexus solaire et le coronal. Donc ça vous élève hein, spirituellement. Et ça développe euh, la sagesse et les rêves. Donc sa couleur, comme je vous disais, est violette. Et ça vous dynamise aussi au niveau de vos énergies. Ça vous permet aussi euh, donc de rester euh, motivé en allant de l'avant et en allant vers les autres. Parce qu'elle a des petits reflets jaunes qui vous aident aussi euh, avec la métrine à, à concilier les différents aspects donc, de votre personnalité. Donc ça, c'est une très belle pierre que je vous conseille, la métrine. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça On va aller voir un petit peu plus en, en détail. Alors, on a le voyage. Donc ici, je pense que vous allez être justement bouleversé suite à cette période un petit peu de... Je vais peut-être remonter un peu mes cartes. Hop, apparemment, elles n'étaient pas trop dans le champ. Hop, voilà. Hop, on va voir le dos de deck après. Alors, donc on a euh, ici donc la carte du voyage. Avec la carte du voyage, Donc on vous invite en effet à partir... Je vais la mettre là à partir peut-être euh, sur une nouvelle destination professionnelle ou sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vous bousculer, qui vous force à, à, à aller sur un terrain qui n'est pas forcément votre terrain premier, qui n'est peut-être pas euh, justement euh, euh, votre zone de confort, comme on dit bien souvent, mais vous allez devoir sortir un petit peu justement des sentiers battus avec cette carte du voyage. Ensuite, nous avons donc, ah bah écoutez, l'indécision. Donc l'indécision, ça tombe bien puisque justement, on doit prendre une direction. Qu'est-ce qu'on va faire Alors là, l'indécision, euh, bah justement, pour vous aider à, à méditer, euh, je pense que la métrine peut aussi vous aider. Et euh, vous pouvez aussi vous aider d'un galet d'améthyste. Hein, vous verrez que ça peut vous procurer une atmosphère assez euh, propice justement à la méditation. Si vous la diluez, euh, vous diluez quelques, quelques gouttes d'huile essentielle aussi, euh, donc de la vente sur ces pierres hein, Pour avoir une atmosphère un peu plus euh, Un peu plus détendue Donc euh, euh, Ça va peut-être vous aider à prendre une décision Parce que là euh, l'indécision euh, Vous avez quelque chose qui se précipite Et vous ne savez pas ce que vous devez faire Donc posez-vous un instant Mettez-le pour le contre sur un papier Analysez la situation Là il va y avoir un choix à faire mes chers amis Pour vous euh, Capricorne euh, Sur ce mois de juin Alors en tout cas ce qu'on vous dit c'est que vous allez de toute façon vers une élévation, puisque quoi qu'il se passe avec cette, euh, cette décision et donc ce chemin qui sera emprunté, ça va vous ouvrir les portes. Vous voyez ici, donc euh, c'est les portes vers la guérison. C'est quelque chose qui, vous a, qui va vous amener à améliorer votre situation. Ça vous apporte un, un bonheur hein, aussi. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est libérateur pour vous. Donc, ça peut être un nouveau départ professionnel, euh, personnel, une nouvelle région. Et on vous oh, on accompagne avec ce beau chakra qui est donc le, la, le chakra de l'archange Michel, donc on en parlait aussi tout à l'heure, hein, le premier chakra, qui est euh, donc le chakra de la connexion, hein, donc la méditation, vous voyez, on, on en parlait, hein, de l'améthyste, donc on a l'améthrine, mais on a aussi la fluorite hein, qui pourrait vous, vous accompagner. Donc ça c'est un chakra euh, couronne, hein, c'est le chakra euh, euh, qui vous équilibre au niveau, euh, donc, euh, de tout ce qui va être euh, connexion euh, avec vous-même, avec la spiritualité, avec votre intuition. Donc prenez, euh, prenez votre euh, inspiration et votre euh, respiration et votre inspiration <rire> dans votre fort intérieur. Et surtout prenez euh, le temps de vous écouter parce qu'avec ce chakra ici euh, en, en tête, euh, et c'est le seul hein, ici dans le chakra des énergies, euh, vous avez ici avec l'archange Michel vraiment le conseil de vous connecter à votre ressentiment pour pouvoir méditer tranquillement et, et comme vous aimez le faire avec prudence et, et, et, et j'ai envie de dire pas d'emballement, quoi vraiment pas de précipitation. Donc là, on, on vous invite vraiment à poser la situation. Ok, alors on va aller voir un petit peu plus en détail. On va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Donc pour nos amis capricornes pour ce mois de juin. Alors, on en a deux trop. On en a de trop. Donc pour le mois de juin. Pour les capricornes. Alors, on en a trois qui sont tombés. Je vais vous les mettre dessus. Alors, on vous dit que de toute façon, il va falloir. Voilà. Bon, et eh bien écoutez, c'est plutôt. C'est plutôt. Pas mal. Donc, on vous dit que suite à cette période, en effet, de ressourcement et d'intuition, euh, vous allez pouvoir aussi euh, peut-être vous éveiller davantage à, à une partie de votre être qui a besoin aussi de s'exprimer d'un point de vue sentimental et affectif aussi, avec cette sensualité et cette sexualité qui demande à renaître. Et vous avez de toute façon, en partant sur une nouvelle proposition, vous avez un nouveau contrat, en tout cas, qui va se proposer à vous. On va vous proposer de partir, on va vous proposer quelque chose. Vous voyez, j'ai le coq qui chante, il est d'accord avec moi. On a après, sur l'indécision, peut-être les amis qui vont vous aider. Euh, parce que ici sur la carte de l'indécision, on ressort l'amitié. Donc, vous allez peut-être pouvoir compter aussi sur des amis pour vous donner les bons conseils. N'hésitez surtout pas à en parler autour de vous. Si vous avez une décision à prendre et qu'elle vous semble assez compliquée, parfois, les amis sont de bons conseils parce qu'ils voient des choses qu'on ne perçoit pas nous-mêmes. Et euh, ils voient les meilleurs pour nous. Donc ça, c'est une très bonne chose aussi. Vous avez la victoire ici avec un homme. En tout cas, euh, la porte vers la guérison. Si vous êtes un homme, ben écoutez, je pense que vous avez triomphé. Et si vous êtes une femme, on vous dit que vous avez le courage, de le côté masculin. En tout cas, ou alors vous avez triomphé sur un homme. Ça peut s'interpréter comme ça. Mais euh, c'est ce combattant qui ressort victorieux. Parce que vous avez la guérison ici, le bonheur et la victoire. Donc euh, ça, c'est une très belle énergie qui va vous accompagner pour ce mois de juin. On va voir votre tirage sentimental juste après avec Mademoiselle le Normand. Et dans le miroir magique... On a ici, avec le miroir magique, sur le premier chakra, vous voyez, on vous dit d'aller vraiment puiser au fond de vous-même. Le miroir, c'est vraiment le miroir de l'âme. Vous allez avec ce chakra, dans l'intuition, euh, aller ouvrir euh, justement cette part euh, de connexion et euh, peut-être vous aider avec les pierres dont je vous ai parlé, hein, l'olite, euh, euh, la maitrine. Euh, voilà, vous, vous allez peut-être pouvoir justement euh, libérer euh, des relations aussi toxiques hein, qui vous pesaient. Alors... Euh, c'est très intéressant parce que euh, la métrine, vous savez qu'elle elle, elle elle ouvre le troisième œil. Alors, si vous ne le savez pas, bah, écoutez, c'est quelque chose qui, qui peut être intéressant euh, de connaître parce que euh, vous pouvez, euh, grâce à cette pierre qui ouvre le troisième œil, méditer. Donc, la métrine, c'est vraiment votre pierre vous euh, pour vous, les capricornes, pour ce mois de juin. Voilà. Allez, un petit côté sentimental. On y va. Côté sentimental, qu'est-ce que ça nous dit On va se remettre avec cette tempête en vue, parce que c'est l'énergie donc c'est l'énergie du changement, hein, quand, quand même, clairement. Hein. Alors, côté sentimental pour les Capricornes, est-ce qu'on va voir une histoire qui se termine On a, donc, l'histoire qui se termine ici, quelque chose qui va prendre fin. Euh, alors, ça peut être aussi la fin du célibat, hein, si vous êtes célibataire, ça peut être la fin d'une relation, si vous êtes en couple, la fin d'une histoire, en tout cas, le livre se referme, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, toujours, quand le livre se ferme, quelque chose de nouveau démarre. On vous dit qu'ici, avec euh, le cycle de la vie, c'est un nouveau cycle qui commence. Donc, c'est un nouveau cycle, euh, comme dans l'astrologie, hein, c'est un nouveau cycle qui va démarrer. Et on vous dit qu'il est temps, en effet, de lâcher euh, le passé, de vous tourner vers un avenir pour vous, côté sentimental, toujours. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, puisque vous lâchez euh, le passé. Alors, pour les Capricornes, on a... Donc la fin aussi pour ce, ce mois de juin, la fin des, des, des médisances, la fin des, des conflits avec le serpent et hop, pop, pop, pop. Alors on a donc la fin des conflits avec le serpent, donc la fin des, des médisances ou alors peut-être des jalousies qui vont être euh, sur vous par rapport à ce nouveau départ. Je, on va découvrir ensemble les deux, les deux dernières. Euh, là, euh, cette carte vous indique quand même que vous êtes sur une construction hein, Parce que avec euh, les cigognes ici, on construit, on bâtit On va solidifier, on va, on va faire grandir quelque chose qui va euh, naître il y, a, il y a quelque chose de nouveau, vous voyez un peu la différence Il y a quelque chose de nouveau et je pense qu'on va vous jalouser pour ça Et oui, et oui, on va vous jalouser pour ça Parce que euh, voilà, c'est vraiment, vous voyez la porte vers votre bonheur, la porte vers le bonheur. Et vous terminez quand même avec les amoureux. Donc, vous avez une très belle euh, carte sur le mois de juin. Il va y avoir une nouvelle, pour moi, une nouvelle rencontre pour vous sur ce mois de juin. Je vous donne le message de l'oracle de la chance. Ah bah, écoutez, hein, euh, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Donc, pour vous, euh, c'est le soleil qui va être prédominant. C'est-à-dire que votre intelligence va pouvoir briller pendant ce mois de juin pour vous permettre d'avancer sur toutes les parties euh, de votre vie, qu'elles soient professionnelles, sentimentales ou, euh, ou euh, financières. En tout cas, tous les domaines qui vous touchent vont pouvoir s'éclairer parce que vous êtes plutôt euh, ouvert Et donc, le soleil, c'est quelque chose où on est, euh, on est très radieux. Voilà, on est radieux dans cette situation. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, mes chers amis Capricorne Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.